n'est pas du tout la vraie puce, en même temps aussi euh, créer. Euh, vous avez vu comment l'ARTP s'attaque à tout le monde aujourd'hui, le jeune qui a été nommé à la tête de l'ARTP, il est de la promotion 2016, mon frère de 100 héros du Sud, salut, respect à toi, vous avez vu le jeune homme qui a été nommé à la tête de l'ARTP, il est sorti de l'université en 2016. Il n'est pas doué en informatique, il n'est pas ingénieur en informatique. On sait qui l'a nommé, pourquoi elle a été nommée et pourquoi elle a été choisie. Voilà. Voilà les comportements de ce jeune homme de le nouveau directeur de la RTP, le petit. Il est sorti de l'université en 2016. inexpérimenté, qui n'a aucune information, qui ne sait pas comment l'administration français c'est ça le problème. C'est-à-dire ils ne savent pas comment l'administration fonctionne. Moi-même, c'est mon souci. On prend des personnes qui ne peuvent pas tenir, tenir un cahier journalier. Parce qu'il faut savoir tenir le cahier journalier, le cahier journalier. Comment faire les rapports journaliers ils ne, ils pas. Voilà comment on s'attaque à ça. On s'en va à Sabari, on ramasse tout. On ramasse tout à, à, à, à Sabari FM. Love FM, ce n'est pas les seules radios et, euh, et télévisions privées C'est une façon de faire taire les gens, museler la presse, ça ne marchera pas. Je vais vous montrer, si d'abord, je voulais vous montrer un, une euh, Bon ça c'était Gawal, ça, ça fait longtemps. C'est une info. Attention, attention. Ça c'était Gawal avant, je voulais, j'ai cherché ça là je voulais juste. Euh, non, Donc, je le dis et je le précise, je ne dis pas que c'est vrai ou bien c'est faux, en toute sincérité. Et après, je veux vous passer deux informations concernant Idi Bala Samura et Dansa Kuruma, qui, qui ont fait une réunion avant-hier, les trois. Ils sont tous de Farada. Voilà. C'est un problème d'Ahmet koutouré qui veut s'inviter ici. Il veut salir l'ancien président. C'est l'affaire d'Ahmet Sécouture qui veut s'inviter dans la situation. Ce n'est plus un problème de Manding. Hein? Ce n'est plus un problème de la Guinée. On veut, cest on veut transporter un problème d'Ahmet Sécouture ici. Et voilà, parce que c'est ça aussi la vérité. Il faut aider. C'est-à-dire, il faut appuyer la plaie là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et d'ailleurs, je te dis, je te félicite dans ça que tu as vu ma vidéo concernant ta venue aux états unis La vidéo, c'est calme parce que vous avez signalé la vidéo. Quand on veut regarder la vidéo, ça c'est calme. Je ne suis pas pressé, je ferai un direct le soir concernant ce, ce tournoi interstate à, à Washington et Maryland. Je le ferai, mais t'en fais pas. Comme tu dis que tu as, que tu as vu ma vidéo, je l'ai fait. Et c'est pour toi. Tu auras une surprise quand tu viendras aux états unis Une bonne surprise. On te, dit, nous avons décidé de te garder une surprise. Une très bonne surprise. Parce que nous connaissons là où le, le tournoi va se passer. Nous connaissons où les invités seront logés. Donc, ne t'en fais pas. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons les images des tueries de Conakry. Nous avons des images... VO, Dieu merci, VOA Afrique même, qui est aux États-Unis ici, a montrer les blendés autres en train de passer dans, dans les, dans, dans l'axe et autres, sur l'axe autres. Est-ce que vous comprenez? Non, tu peux rester nickel, et toi, bah, bah, dis quatre commandes, les cafouillants, si je prends ton identité, tu me donneras raison, les cafouillants. N'aïd la cafou, ma sanda kalene. Fouladin, ma sanda kadin. Konya la n'est les cafouillants, les cafouillants, les cafouillants, les il y a pas de problème. Il faut demander à beaucoup de petits qui m'ont insulté en inbox. Ils ne m'insultent plus. Hein? Parce que moi, je règle les comptes en douceur. Sans, sans bruit. Il faut demander aux blogueurs qui, qui insultent maman des gens au Mali, le, le gars qui parle en sous Anininga, il faut demander. Il faut demander. Comme Dumbuya te donne la vie, Dumbuya te donne tout. Comme ici, nous Congo là, tu n'as rien. Tu es pauvre, tu n'as pas de métier. Quelqu'un te donne 5 000, 10 000, venez insulter nos parents-là. Il faut, il faut insulter. Moi, bon, je te dis rien. Il y a identité, mais Donc, je disais que je ne dis pas que c'est vrai ou faux, mais c'est que c'est tellement de force spéciale. Il a juste dit de mettre un simple vocal comme ça, le début du vocal, je me limite là. Et excusez-moi, je parlerai des forces spéciales parce que je veux que quelqu'un sauve ce pays. C'est mon souci à moi Benito, que quelqu'un sauve ce pays, que quelqu'un aide ce pays, que quelqu'un vienne au secours de ce pays, quelle que soit l'origine. Je vous ai dit et je le répète, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de contrat avec un blogueur. Je ne viens pas classer un communicant. Je ne viens pas m'attaquer à un activiste. Hier, il y a eu la rentrée de Madix Sans Frontières, avant Thierva. Bah, Madik Sans Frontières, où il a payé des véhicules, trois véhicules pour aller l'accueillir. Madix sans frontières. Nous l'avons vu avant, il a crié pour l'IFDG, il a crié, il a fait beaucoup de mouvements pour l'IFDG. Aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, il rentre à Conakry pour rencontrer Mamadi Doumbouya Pour lui, il rentre pour créer une équipe. Comme c'est ce qu'il avait dit sur sa page. Je vais créer une équipe de communication pour protéger la gouvernance ou la gestion du pays de Marie Doumbouya. Il rentre pour ça. Donc, ils vont prendre des milliards de remettre à ce Vaurien qui ne peut pas travailler. Il est au Canada, il a les papiers, il ne peut pas travailler. Au lieu de venir travailler comme nous faisons chaque heure, on sort le matin pour aller travailler et revenir à la maison faire autre chose, lui, ne peut pas le faire. Lui, ne peut, peut pas le faire Donc, nous allons d'abord l'écouter au départ, ce qu'il a dit. Nous allons l'écouter ensemble. Permettez-moi, nous allons l'écouter. Pour sa sécurité, je ne serai pas long. Pour sa sécurité. Voilà. D'aller l'écouter, écoutons-le. Parce que je ne vais pas le faire passer deux fois. Voilà. Permettez-moi d'augmenter. Voilà. Nous allons écouter ensemble. Comme ça, de ton bon cœur. Attendez. Non. Fais-moi signe par vocal, si, si ça t'intéresse. Assez. Bon, je vais revenir. Allô? Benito, ça va? Uh -oh. Bien, ouais. Bon, je n'ai pas déjà décliné mon identité. Mais je t'appelle là pour, euh, pour faire une stratégie. Je veux qu'on mette une stratégie en place. Tu sais les gars, là si on veut les liquider, il faut mettre une stratégie en, pla en place. Mais si vous les connectez, qui pouvez nous aider pour ça. En fait, la stratégie d'action si fait, ça va marcher. Le gars-là, on va la lever. Bon, je vais t'expliquer. En fait, tu vas faire un direct. Tu vas dire que tu as reçu une information qui a fuité, mais que tu ne vas pas donner la source, Mais de quelqu'un qui est sûr, sûr, sûr que tu as même la preuve. Les gens de, de forces spécial qui se enlever dans les jours qui suivent. Mes limites là. Voilà. Je me limite là. Je ne peux pas continuer le vocal. C'est un peu trop quoi. Donc voilà. Ça dit, il me charge de passer l'information. Une stratégie. Il veut partager ça avec moi. Voilà. Si, de vers, la fin, je, voilà. vers la fin il le dit. Si ça t'intéresse, on travaille avec toi. Parce que c'est vous les communicants, surtout, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Il n'est pas le seul, ils sont trois, avec des photos à l'appui. Parce que j'ai demandé les photos, on m'envoie les photos. Donc j'ai les photos, donc je ne peux pas. Tout de suite, là, je mets les photos, ils vont les exécuter directement. Dès demain matin, là, ils seront exécutés. Ou même la nuit, ils seront arrêtés et exécutés. Je voulais juste que vous écoutiez la partie. Et vous avez écouté. C'est tout. Donc, chers frères des forces spéciales, l'ensemble, parce que ce n'est pas tout le monde qui serait dans le coup, je le dis. D'autres viendront dire après, non, Pour pourquoi tu parles de ça C'est lui qui m'a demandé de faire passer. Est-ce que... est vous comprenez Donc, non, je ne le ferai pas, euh, Ndoy, je ne le ferai pas. Il m'a demandé, ça compte là-bas, il m'a dit juste de faire écouter le départ. Sa voix là. Ils n'ont qu'à prendre ma vidéo, aller voir s'ils vont écouter sa voix. Ils n'ont qu'à se manger là-bas. Ces éléments-là, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Je sais d'où vous tirez ce courage-là. Moi, je sais d'où vous tirez ce courage. Je sais d'où vous tirez... C'est ça, non, c'est vérité, c'est modifié. Merci beaucoup, frère. Je sais d'où vous tirez ce courage. Je sais pourquoi vous voulez le faire. Je sais combien de fois vous voulez aider ce pays. Je m'adresse à vous les éléments de force spéciales. Comme il y a un autre vocal, il y a un qui me dit qu'il reconnaît qu'ils ont commis une erreur. Je vous remercie d'abord. J'ai commencé par ça. Il m'a demandé, lui, le quatrième, qui est leur patron, m'a demandé de faire passer le vocat juste. Est-ce que vous comprenez. C'est parce qu'on m'a demandé. J'ai fait passer. C'est une instruction donnée. Et je le fais. Donc. Je me retourne vers vous. Pour dire merci. Vous encourager. Vous savez la prise du pouvoir là. Ne s'est pas passée derrière vous. La prise du pouvoir là. S'est passée devant vous. Mais je, moi, je salue votre courage. Je sais pourquoi vous voulez le faire. C'est ce que tout le monde peut faire. C'est ce que toute gente. C'est ce que tous ceux qui ont participé à la prise d'un pouvoir peuvent le faire. Est-ce que vous comprenez Parce que si vous prenez le pouvoir avec des gens, avec un objectif, ou bien sans objectif, mais on connaît au départ ceux qui ont pris le pouvoir ensemble, si vous vous voyez être écarté de ce pouvoir-là, le bénéfice du pouvoir, les acquis de ce pouvoir-là, vous êtes écarté de tout ça-là, vous devez à un moment prendre votre responsabilité. C'est ce que Ibrahim Traoré a fait au Burkina. Ils ont décidé de prendre le président Kaboré y avait un objectif, assassinat des militaires burkinabés, corruption dans l'armée, corruption dans le gouvernement. Il y a des militaires qui, Ibam Tram lui-même, il a expliqué d'autres militaires pouvaient faire deux ou trois ils n'ont pas de manger, tandis que certains ministres. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je vous dis, comme moi, comme je t'ai dit, toi, frère X, que c'est difficile de travailler avec moi. Je veux d'abord la sincérité. Je veux d'abord une de tes photos, je veux une courte vidéo, je veux une courte vidéo te montrant avec tes amis. Si tu m'envoies ça là, je fais le direct. Voilà pourquoi je fais le direct. Parce que j'ai la vidéo, j'ai tes photos pour preuve. Voilà. Donc moi aussi je te, je te garantis, comme je te, comme c'est une promesse, je ne donnerai jamais cette vidéo à quelqu'un. Ne t'en fais pas. C'est une promesse. Ni ta photo, ni ta vie. Jusque-là, depuis que j'ai commencé à travailler avec des militaires, jusque-là, personne n'a été arrêté. Personne n'a été inquiété. Voilà. Jusque-là, ça fait sept mois que je travaille avec des militaires. Aucun n'a été arrêté. Aucun n'a été assassiné. Et aucun n'a été in inquiété. Donc, c'est comme ça. Merci. Voilà. Moi, je ne suis pas dans... Donc, vous, êtes, vous devez prendre votre responsabilité, je vous comprends. Lorsque Damiba est arrivé, Damiba est arrivé avec les Ibrahim Traoré et autres, parce que lui seul Damiba ne pouvait pas prendre Kabori, il y a la garde présidentielle. Il fallait passer par certaines unités, coordonner des actes, toutes les unités. il faut deux ou trois unités pour prendre le président Kabori parce qu'il y a le chef d'état, major général, il y a le chef des renseignements qui ne seront pas d'accord. Nous savons tous comment vous avez, ils ont discuté à cinq. Le président Caboret, Damiba, le patron de renseignement, le chef d'état, maçon général et le ministre de la Défense. Ils étaient tous, ils étaient tous là, ils ont discuté. Ça a pris du temps. Voilà là où le pouvoir s'est discuté. Et vous êtes arrivé à la conclusion de le garder quelque, chose. la lune de ces villas. C'est ce qui a été fait au président Caboret. Tandis que ce « nous », c'est un dimanche matin bonheur. Ils se sont attaqués au palais. Combien de morts Plus de 200 morts. Aujourd'hui, il y a plus de 100 et quelques familles qui pleurent, qui n'ont vu ni corps, ni depuis, qui n'ont aucun certificat de décès. N'en ont pas. Personne ne parle de ce problème-là. Personne ne parle de certificat ou de corps ou de disparus du 5 septembre des militaires. Vos amis faisaient partie. Parce qu'il y a un qui me dit que vous avez ramassé plus de. Lorsque vous avez ramassé 70 corps des forces spéciales, beaucoup parmi vous pleuraient en ramassant ces corps. Vous voyez, ça fait mal. Au moment où vous ramassez les corps de vos camarades des forces spéciales, vous mettez dans les pick-up. Et vous avez vu comment ils ont sélectionné les personnes qui doivent enterrer ces corps-là. Vous savez comment ça s'est passé, si vous avez le courage. Aujourd'hui, vous avez été trahi. C'est vous qui les connaissez la trahison, hein, ce n'est pas moi, parce que moi, nous avons été délogés, attaqués par vous. Notre pouvoir là, c'est le pouvoir du LPZ arc en C'est notre pouvoir qui a été attaqué. Et ce qui est regrettable et désolant, c'est lorsque quelqu'un s'est mis, qu'on appelle euh, Kabar. Spartacus, qui mettait la différence entre la garde présentielle, des éléments de la garde présentielle mort, et les éléments des forces spéciales de l'autre côté. Parce que les corps n'ont pas été mélangés. Tout cela s'est passé devant vous. Au fil de l'évolution du pouvoir, vous avez vu, ils ont fait former des jeunes, comme l'avait, ce n'est pas moi qui le dis, hein, des jeunes de Farana. Je sais que vous avez dit, des jeunes de Farana, des jeunes de Kisdougou, ont été formés. Et certains amis de Doumbouya, les jeunes frères et certains de Doumbouya ont été formés. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a deux groupes de forces spéciales, qui est une réalité. Qui est une réalité, ce n'est pas caché, nous le savons très bien, qu'il n'y a plus un groupe de forces spéciales, il y a deux groupes de forces spéciales. Aujourd'hui, qui mange bien Qui est bien traité ce sont ces petits qu'on vient de recruter, qui mangent bien, qui sont traités. Est-ce que des enfants-là sont partis voir la mort Non. Qui est allé voir la mort C'est vous. Vous avez été mis à la touche. Si vous avez récupéré, vous avez, vous avez compris que vous avez été trahi, manipulé, il est temps de prendre votre responsabilité. Moi-même, j'ai donné un exemple à, à un autre. Lui, il a reçu mon exemple, il a compris. Ce qui s'est passé entre Assimi Goïta et un de ses meilleurs amis, qui était à l'Assemblée nationale avec l'autre là, le président de la CNT là. Son numéro 2 était membre des personnes qui ont pris le pouvoir au Mali. Par qui a été arrêté Les Français sont passés par ce dernier, qui est un officier qui a été formé en France. Et c'est vrai Oh Bon, je vais te laisser souffrir la minute si Je vais te laisser souffrir sur ma page Avec ta femme là, vous allez souffrir sur ma page Je pense que tu l'as pas bien réglé la nuit Ça à coup ça, je vais te laisser souffrir sur ma page Est-ce que vous comprenez Et pas fini il A ils ont avec les renseignements qu'il a Il a pu Prendre son propre ami Il se trouve en prison ils, ils étaient six Ils étaient au CNT avec le président du CNT non, David, il faut le laisser, il faut le laisser, je le connais, c'est des, des, des, des enfants qui ont dans leur tête l'affaire des là. il m'a écrit une fois là, il n'a qu'à s'occuper de sa femme qui est vilaine, on dirait une mamite là, il faut le laisser tomber. Est-ce que vous comprenez Donc, aidez-nous, aujourd'hui, quand le papa d'Assim Goueta est décédé, est-ce que quelqu'un a vu, Mamadi Doumbouya a envoyé une délégation, le monde entier a vu ça, est-ce que Doumui a envoyé une délégation parce qu'on ne dit pas ce qui se passe entre eux. Aujourd'hui, c'est le Mali et le Burkina qui travaillent ensemble. oui à un moment envoyé deux ou trois courriers. Les gens ne savent pas d'où vient le problème. C'est lorsqu'il y a eu cette rencontre entre le Mali et le Burkina, la Guinée n'est plus, la Guinée plus euh, euh, associée. Votre Ouyasanda a envoyé un ou c'était deux courriers qui n'ont jamais eu de suite. Donc quand Assimi Goïta a perdu son, euh, son papa, demander à revérifier tous les journaux, en tout cas venant du, venant de, venant de la, venant de, venant du gouvernement, s'il y a eu un courrier, une dépêche du gouvernement, qui nous dit sincèrement qu'il prend les condoléances, s'il y a eu une lecture de condoléances, que quelqu'un m'envoie la vidéo, que quelqu'un m'envoie le document. Il y a ni présentation de condoléances, le Sénégal a envoyé un document officiel, la Mauritanie et aux... beaucoup de pays, mais montrez-moi où la Guinée a envoyé un document pour donner à son gros cœur devant ses ministres, Pengoua et autres là. Il pense qu'il peut faire, c'est-à-dire voulait montrer son mécontentement de fait qu'il n'a pas été associé à cette organisation que le Mali et le Burkina ont, ont, ont, ont, ont organisé. Donc moi, je m'adresse, si vous avez été délaissé, vous avez été associé avec des personnes qui n'ont pas participé au coup d'État. Mais moi, j'ai été très clair, vous vous en prenez à ces gens là parce que il y a les vraies personnes qui ont qui ont profité du qui ont profité du coup d'État. Parlez pas, pas vos amis des enfants qui ont été réputés tout récemment. Parce que vous regardez Bala Amoura. Est-ce que Balas est membre de forces spéciales Non. Est-ce Amara est membre des forces spéciales Non. Amara est colonel. Il est devenu général. Quelqu'un qui n'a jamais fait le combat. Il n'a jamais tiré une fois. Une balle. Que Quelqu'un veut me dire Amara a tiré une balle une fois. Mais il est général. Hein Est-ce que vous comprenez Donc, il y a Il Amin. a était au. Idi a au cetat dans le continent américain ici, à la Havana. Vous avez vu Idiamine Regardez tous les postes Idiamine. Regardez. Qu'est-ce que Idiamine met Ambassadeur Abouaka Kamara, ministre de la Défense. Ambassadeur. Il conserve son titre d'ambassadeur. C'est M. Keita qui travaille à sa place là-bas. Un certain Keita. Je ne sais pas si c'est le grand frère de. En tout cas, c'est un certain Keita qui est à la Havane là-bas, qui travaille à sa place, mais qui n'est pas, qui n'a pas été nommé. Montrez-moi le décret qui envoie, qui envoie... envoie quelqu'un à sa place. au à la Havane. Personne, en tout cas, je n'ai pas vu le décret. Mais je sais que M. Qui est à la base c'est lui qui travaille là-bas. Donc, tout ceci là en profité. Les enfants là, ils ont fait les petites formations rapides là à Kakalea. Aujourd'hui, ils tous combien par week-end, ils ont un million, deux millions par week-end. Est-ce que vous comprenez? Eh, oui. Ce n'est pas un manque d'éducation. C'est parce que c'est toi qui n'es pas bien éduqué que tu es sur ma page. Voilà. Est-ce que vous comprenez Bonjour, mon grand-père, Conde Gino, papa, grand-père. Donc, vous avez vu les forces. Vous avez, vous avez, voilà, ce que d'Amarodikia, mis le décret. Donc, les, vos, les éléments des forces spéciales associés à vous aujourd'hui touchent combien Hein touchent combien Ils touchent un million. Comme vous. Deux millions comme vous. Mais est-ce que le traitement est équitable Non. Ils touchent plus que vous. Même Vous savez, ils ont diminué votre argent. C'est lui qui avait dit au départ que vous allez toucher combien Je l'ai bloqué, j avais, j avais, il est bloqué. Ils ont dit combien Doublia vous a dit combien C'était ça ou 2000 euros bah, ou 2000 dollars. Mais aujourd'hui, il a réduit. Il vous a convaincu, vous dit qu'il n'y a pas d'argent il a réduit mais au fait il n'a pas réduit ce qu'il a pris dans, dans votre gain là dans votre contrat là c'est ce qu'il donne aux autres enfants aujourd'hui donc le fait vous êtes tous maintenant équitables vous recevez les mêmes montants vous qui avez participé au combat bon comme ça vous appelez dannibal lui l'a dit publiquement ce que tu veux là si tu prends ça c'est pour toi je sais que Dumbuya n'a pas dit, pour Dumbuya. c'est à cause ça, qu'il utilisait Alpha Condé, il utilisait Alpha Condé, quand Alpha Condé fait une sortie, on dit, bon, ramenez-le. Pour lui, c'est lui qui a pris, en fait, c'est pas lui qui a pris Alpha Condé, mais il se dit que c'est lui qui a eu le courage d'organiser la prise d'Alpha Condé. Donc, il a, la, il a le droit de vie et de mort d'Alpha Condé. C'est ce qui le président Erdogan, que nous souhaitons bonne chance au, au second tour, qui a démenti, tu n'as pas le tu n'as pas, pas le droit de vie et de mort sur Alpha Condé. Il a effrayé le président Erdogan. Il a effrayé. Il est même parti avec des militaires. Ils ont fermé le port. Il s'est attaqué au, au, à la société du beau-fils de ce dernier. Est-ce que le président Erdogan, le président Erdogan est, a tremblé Non. Il a même fait un poste sur sa page. Et il dit... Alpha Kondéni ira en Guinée lorsque lui-même en personne demandera à partir. Ça s'est limité là. Depuis qu'il a fait ce poste-là, ça s'est limité là. Il ira en Guinée lorsque lui-même en personne il demandera à partir. Et ça s'est limité. Depuis ça, après deux ou trois mois, c'est pas Maurice, André, une délégation qui est partie en Turquie, vouloir signer des contrats et autres avec les Turcs, je sais pas, après deux ou trois, après avoir effrayé, vous avez vu, ça marche pas. Vous faites une délégation pour aller en Turquie pour dire des contrats, vous lui donnez des marchés. Vous donnez ces marchés et contrats, pourquoi? Mais est-ce que vous avez pu voir Alpha C'est un militaire, vous avez envo envoyé un militaire de renseignement, un autre au gendarme que vous avez envoyé à l'ambassade de, de Guinée en Turquie. C'est lui qui a été nommé là-bas, à l'ambassade là-bas, là. C'est quelqu'un de renseignement, je le connais très bien. Je le Vous avez envoyé ce dernier, c'est pour avoir les informations ou des personnes des Guinéens qui fréquentent Alpha Condé, pour avoir des informations sur ces Guinéens-là, afin d'attaquer leurs familles à Conakry. Nous avons reçu ces informations-là. C'était votre plan. Allez-y. Mais vous avez vu, vous avez compris qu'à à un kilomètre de la résidence du professeur Alpha Condé, tu n'as pas accès à un kilomètre de la résidence du professeur Alpha Condé. Aucun Guinéen n'a accès sans passer par les vigiles, ils sont là-bas. Vous pensez la façon dont vous, vous êtes là La façon dont vous, vous êtes là C'est comme ça, lui, il est Demandez à tous les Guinéens, les Guinéens qui ont tenté, hein, qui ont tenté de, de, de, de s'approcher du bâtiment, demandez-leur. Ils vont vous expliquer que ce n'est pas possible. Les militaires, là, ne sont pas amis. La façon dont vous vous promenez dans Conakry avec des chars. Ils n'ont pas les, les renseignements turcs là sont les meilleurs au monde. Il n'y a, a, a pas les deux si ce n'est pas les Américains. Si ce n'est pas les Américains. Il y a d'autres qui ont tenté. Vous avez poussé des jeunes. Faire comme s'ils sont des RPG. Comme c'est la même langue, comme si, en a une information de sort, si, il la démarche. Le procès à le sort, il se promène, il s'en va faire le shopping. Son chauffeur, son garde-côte, il sort. Mais est-ce que par hasard, une autorité que vous avez envoyée là-bas a croisé le procès à Tout est calculé. C'est pour vous dire que c'est le président élu. Donc après toutes ces. Quand vous avez vu. Vous avez compris. Comme vous voulez, vous-même en personne, régler son compte. Parce qu'en fait, il vous a trahi. Faites le travail là. Nous sommes tranquilles, s'il vous plaît. Faites le travail là. C'est entre vous. On ne se mêle pas. Hein? Moi, je ne mêle pas. En tout cas, ce que vous m'avez dit de faire, je suis en train de faire le direct comme ça. Alors, les Israéliens aussi, ils sont très bien en renseignement. Donc, c'est pour vous dire j'accepte, à travers cette vie, j'accepte de travailler avec vous. Quand vous me donnez les informations, là je vais les faire passer. quand vous demandez. Ne calculez pas les gens qui disent que non, tel sera. Depuis que j'ai... Comme vous. Dieu merci. Eh, Dieu merci. Dieu merci que vous-même vous vous êtes rendu compte que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sont en train de travailler avec d'autres personnes. Vous. Et vous avez, vu, personne n'a été inquiété. Je sais qui vous, qui nous a mis en contact. Je sais très bien. Donc, nous allons travailler ensemble. Aidez ce pays. Sauvez ce pays, s'il vous plaît. Vous pouvez rectifier l'erreur. Aujourd'hui, là, vous pensez que oui, c'est vrai, vous avez tué. C'est vrai, les Guinéens ne parlent pas de Doumboulas. On dit les forces spéciales. Dans tous les communiqués, tous les décrets, ils ont fait de sorte que, hein, voilà. Les gens, comment après ça, les gens n'ont qu'à croire que c'est l'armée et eux qui ont pris le pouvoir. Non, vous avez vu, ça cela n'a pas passé. Ils ont tout fait. Dans, même dans les décrets depuis la prise du pouvoir par l'armée, vous avez vu. Non, non, non, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Quand vous savez très bien que ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir, c'est votre unité là qui aujourd'hui est mise à la touche. Beaucoup, ont, vos camarades ont été misés à l'intérieur. Faites quelque chose. Nous nous comptons sur vous. Vous comprenez Vous pouvez prendre ce message actuellement là, si vous le prenez là. Les gens vont oublier tout ce que vous avez fait. Le Guinée oublie vite. Vous avez vu comment les Guinéens ont oublié Alpha Condé Je peux dire comme ça. Sinon, il y avait des gens qui passaient toute la journée à insulter Alpha Condé. Sur nos pages, en inbox, insulter le procès Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez vu, non? D'autres nous contactent, d'autres forces. D'autres envoient des messages. Deux ou trois semaines, moi, je ne réponds pas. Des fois, juste, je leur dis bonjour et puis je me limite là. Comment vas-tu? veux engager un débat? Je ne, je ne pas deux ou trois fois. Je me limite là. J'ai compris, vérité. J'ai compris. J'ai compris. Respect. J'ai compris. Donc. Je continuerai à vous demander chaque fois des courtes vidéos. Voilà. Chaque fois des courtes vidéos, pour le moment, ça c'est sécurisant. Il n'y a pas de souci. Aidez-nous, prenez votre responsabilité. Nous allons faire de sorte que les gens vous pardonnent. Je ne suis pas le seul, hein. je le dis, je ne suis pas le seul. Mais quand même, j'ai des petites connaissances là, qui peuvent nous aider. à vous, à vous, ça dit, à, à, ça dit, à vous faire pardonner. Est-ce Donc, sincèrement, vous devez nous aider. Même ceux qui sont sortis pour aller se promener dans le quartier là, est-ce Dans le quartier là, ils nous ont dit ceux qui ont été sélectionnés, ceux qui ont été choisis. Nous avons l'information. Donc, si vous prenez Doubouya, c'est ce que mon frère Ayub dit comme ça. Moi, je connais beaucoup de Guinéens. Ils vont vous pardonner. Les gens même vont oublier cette affaire de force spéciale. C'est comme a dit euh, euh, M. Y. Il dit que vous savez très bien que votre unité sera dissoute. Vous avez vu, non Que dès lors que ce soit une élection, ou bien un coup de tabac, votre unité sera dissoute et vous serez tous mutés. Ça, c'est une réalité. Vous avez vu, il y a un intellectuel parmi vous qui reconnaît ça voilà, qui reconnaît ça, il a fait le bac à Kisdougou il lui reconnaît il reconnaît, il a fait le bac à Kisdougou il reconnaît, il dit nous savons tous ici là, que notre unité sera dissoute et nous serons mutés à l'intérieur nous sommes des enfants, personne n'a personne à 30 ans ici, cest dans 26 à 27 ans, vous comprenez ça imaginez-vous la façon dont Idyamina a muté la garde présence dalpha à la frontière libérienne la garde présence dalpha bêlé à Béla, la frontière là-bas, où Lola ou bien Kundara, ou bien Mali, ou bien quelque part là-bas. C'est comme ça que vous serez mutés. Vous le savez très bien. Dieu merci que vous le savez. Vous serez mutés. D'ailleurs, même si vous ne faites pas attention, vont en d'autres dans des sous-préfectures comme commandant. Oui. Qui peuvent le faire Donc, si c'est vous qui le prenez, imaginez vous avez la force. Vous avez la force de discuter avec, parce que vous avez décidé de, de, le, prendre, de le remettre à un civil. Donc, pour éviter que vous soyez mutés dans les souples, je vous le jure, croyez-moi, que si quelqu'un d'autre le fait, je vous le jure, si d'autres même restent dans l'armée, si d'autres, parmi vous, là, certains restent dans l'armée, il n'a qu'à dire au Tout-Puissant, Allah, Dieu, merci. Sinon, je vous le jure, je vous le jure, si on vous, si on vous, on vous ça dit, d'autres même seront radiés, ça dit, vous savez, c'est une unité spéciale. Hein? C'est une unité spéciale. Ce n'est pas une unité qui est incorporée dans l'armée. Vous le savez très bien. Vous n'êtes pas une unité qui est comme le BATA, comme le J, comme les autres là. Vous êtes une unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme. Les terroristes sont de l'autre côté là-bas, hein? mais ils ont forcé le procès Alpha Condé. Ils avaient des petits calculs derrière les têtes là. Ils ont forcé Alpha Condé à créer cette unité. qui est, est une unité qui nous fait dépenser de l'argent qui n'avait rien à faire, qui n'avait pas de but, qui n'avait pas de rien. Parce qu'en tout cas, moi, bon Guinée, bon nombre de Guinéens ne connaissent pas réellement pourquoi nous avons créé les forces spéciales. Il y a le Bata, il y a le GI, il y a beaucoup d'unités, il y a des petites unités, il y a même l'armée de terre qui est tout le temps au Mali, qui est tout le temps au, au front, qui défend à l'honneur de la Guinée, partout. Pourquoi créer une unité si ce n'est pas les confusions qui ont voulu ça? C'est ceux qui ont voulu ça là. Qui ont créé qui ont poussé à Fakonde à créer cette unité. Et si on vous dit le budget de cette unité là, si vous multipliez le budget de cette depuis qu'elle a été créée là, vous allez comprendre que c'était une perte. Et regardez, c'est une perte de plus. Donc, confiance. Je vais terminer par la rencontre, la rencontre qui a eu lieu entre. Voilà, hein. Vous avez vu ça? Euh, regardez. On dit social media. cest à les réseaux sociaux, restrictions en Guinée, administration politique, tout ça là. Vous avez vu, ils ont envoyé la demande. Ça est là, attendez. Vous avez vu, hein? Vous avez vu le document. Voilà le document. Ça dit, les autorités ont envoyé. Vous avez vu les noms des gens. Vous avez vu et Alors, pas, ça sort. Regardez. Un, vous avez vu les noms des gens. Les numéros. Vous avez vu les personnes. Vous avez vu les numéros. Ça, c'est en Guinée. Ils ont pris beaucoup de numéros. Beaucoup de numéros de téléphone. Ils ont envoyé à Facebook et autres là. à dit, avec des commentaires politiques et autres. Ils ont envoyé pour pouvoir restreindre. Parce qu'on leur demande le motif. C'est Facebook. Parce que Facebook, c'est business. Facebook, c'est l'argent. TikTok, bah, tout est argent. Mais aujourd'hui, je pense que ne pourront pas avec YouTube. Nos vidéos sont sur YouTube. Allez-y sur YouTube, regardez. Si vous voulez. Si vous n'avez pas accès au direct, vous pouvez aller sur YouTube. Voilà, vous partez sur YouTube. Vous allez voir la vidéo sur YouTube. Vous comprenez Donc, ils ont envoyé ça. On, on demande le motif, voilà. Ils ont dit que c'est un problème politique, les... beaucoup de détails. Est-ce que vous comprenez Voilà. Donc, merci beaucoup, eh, Traoré Oumar, Sankaranka. Et merci, je suis un comédien, merci. Heureusement, c'est toi qui es sur ma page, en train de perdre ton temps. Je vais vous montrer. Voilà. D'abord, je vais commencer par vous montrer. Pourquoi ils ont demandé aux médias de ne pas filmer Ça, là, c'est sur VA, j'ai frié. Regardez. Ça, là. Regardez. La réquisition de l'armée. Regardez ce qu'ils ont envoyé dans la rue de Kolak. Regardez. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer ça contre la population Regardez ça. Des lance roquettes Voilà pourquoi ils ont dit aux gens de ne pas filmer. Ils ont dit de ne pas filmer. Mais nous, nous avons les images. Vous avez vu, hein T'as vu non Voilà, c'est ce qu'ils ne veulent pas que les gens voient. Ils ont, dit aux, ils ont dit aux médias de ne pas filmer, ils ont dit de ne pas filmer. Voilà encore. J'ai vu, c'est ce que vous devez activer. VPN, vous devez faire ça. Ça là, j'ai pris la capture d'écran. Ils sont en train de bouffer le manger des gens. Vous avez vu Ils ont chassé la femme, ils ont pris son bol. C'est le riz et la sauce, ils sont en train de manger. C est, c est, voilà pourquoi je vous montre. Vous qui sont de l'armée Quand j'ai entendu le maire, le, maire, le, maire, le maire désigner là, vous avez vu, hein Regardez les soldats, c'est ce que les soldats peuvent faire. Congailles, les soldats. Regardez-les. C'est contre la population, on prend des... Regardez. Les armes de guerre. Regardez. Parce que même quand on réquisitionne l'armée, là, c'est les calaches, d'autres c'est les calaches comme ça, on les donne. Ou bien on prend 10 militaires, 2 sont armés. Dans les autres pays, quand on réquisitionne l'armée, c'est 10 militaires, 3 sont armés. Ou 20 militaires, 5 sont armés. C'est tout, hein? Mais chez nous, on sort de l'anstroquette. Regardez les lance-roquettes. Regardez. Lance-roquettes. Il est prêt à tirer. Au moins. Si Quelqu'un quelqu qui, quelqu qui, qui, qui est au courant, qui connaît le mot et qui sont de l'armée, pourrait prendre son crash comme ça, faire semblant, voilà, mais il prend, regardez ce qui lui détient, regardez. C'est ce que lui détient, regardez ce qu'il détient. Il est prêt à tirer ça sur la population. Non, on attend ceux qui vont aller au, au, au dialogue. Bon, ça là, c'est le truc. Bon, maintenant, je vais vous montrer. Je vais lire ça. C'est lui qui est en train de mettre les têtes de moi là. Mets ça très bien. Attends, mettez les cœurs mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Des militaires voyous comme ça. Moi, je vous ai dit que c'est ce que vous savez faire. Voilà, vous les militaires, c'est ce que vous, vous savez faire. Vous n'êtes pas des vrais garçons hein. mettez les cœurs. Que vous n'êtes pas des garçons. Non, c'est prendre des... Quelqu'un est venu vous réduire votre vie. Quelqu'un est venu vous bloquer. Il est venu prendre tout, votre, tout ce qui vous appartient là. Il est venu prendre ça. Et puis, vous êtes assis en train de le... Voilà. Je vais lire ça. On va le ce qu'on livre. Monsieur Benito vérifie cette information euh, qu'on a créé sur le, lobby, eh, le, lobby, eh, le lobbying en fa, de Farana. Farana. Selon lui, une réunion a eu lieu où était présent. Une réunion a eu lieu où était présent, Idi Amin. Dansa et Bala. L'objectif de la réunion est de faire retourner le pouvoir à Farana. Mamadi est informé de cette réunion secrète. Si cette information est vraie, Chasco, tu as raison sur les bruits entre Mamadi Dounga et Idi Amin. Voilà, ça aussi c'est le message d'un militaire. On me dit de vérifier. Mais j'ai vérifié avant, j'ai vérifié avant de faire passer le message. Parce que je partage les informations avec vous. En fait, il y a une réunion à huis clos, secrète entre. J'ai dit, il une réunion entre. Voilà, ce qu'on m'a dit, réunion, et c'est vrai, j'ai vérifié. Entre dans sa courouma, Bala Samoura et le général Idi Amin. Et Mali Doumbouya est au courant de cette réunion. Parce qu'au fait, Idi Amin et Doumbouya, le courant ne passe plus. Est-ce que vous comprenez Ça ne va plus. Il n'a plus. C'est-à-dire, le... c'est vrai, Salima est parti. Mais lui-même, il n'a plus la confiance. C'est terminé. Il n'a plus la confiance de Madhidoubiya. C'est terminé. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, on attend, on écoute et on partage les informations. Les informations, d'autres sont là. Mais tant qu'on ne m'autorise pas à les faire passer, comme les vocaux, les informations que le colonel Ismail qui m'a donné, le colonel Ismail qui est à des renseignements, j'ai plus de 10 vocaux. Il a laissé les vocaux en, au cas où on l'attrapait, on le tuait, il, mou il mourait. Il m'a demandé de faire passer les vocaux-là. Tous ceux qui ont travaillé avec lui et reconnaîtront sa voix. Tout le monde connaît sa voix, ceux qui ont travaillé avec lui. Donc personne ne doutera des, des origines de ces vocaux-là. Donc voilà pourquoi il m'a laissé les vocaux. Donc le jour où il va me dire de faire passer, vous allez entendre, vous allez comprendre comment Bala Samoura et le frère Amara travaille dans la distribution de la drogue en Guinée. C'est incroyable. Et combien de fois son unité, les renseignements ont mis main sur des jeunes qui étaient chargés de distribuer la drogue Est-ce que vous comprenez Ça dit, c'est des vocaux qui sont... Accès, ça dit, ça détaille comment ça fonctionne. Son service s'est mis à récupérer les, les, les, les cartons de drogue, la distribution, les détails des drogues, sans faire de bruit. Ça, c'est le travail de renseignement, sans me déranger Bala. Jusqu'à Bala l'a dit, il faut accepter de travailler avec moi. Et vrai. Il a dit à Bala, je ne peux pas travailler avec toi. Les renseignements et la, et, et, et la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie ne sont pas les mêmes fonctions. Et ça vous comprenez? Donc, portez-vous très bien et si vous pensez que la Guinée appartient à Farana, même lorsque le président Sekou est devenu présent, à son âme là, Sekou n'a jamais dit que la Guinée appartient à Farana. Vous comprenez? Vous, si vous voyez actuellement la très très gonflé là, c'est parce que Bouya vous a laissé cette petite unité derrière vous. Attendez. Donc bonne journée, portez-vous très bien.